Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve dans cette nouvelle vidéo pour vous parler spécialement de Photo Studio. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous présenter des accessoires, leurs fonctionnalités et leurs utilités dans cette vidéo. Donc j'ai appelé cette vidéo « Kit Photo Studio débutant », mais elle s'adresse aussi aux professionnels. Donc le matériel que je vais vous présenter, c'est le matériel que j'utilise. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai personnalisé un kit spécialement en fonction de mes besoins donc j'ai pas pris un kit spécialement conçu par des marques puisque en fait je me suis rendu compte que principalement on trouve des kits de premier prix certes de manière abordable mais qui sont très fragiles donc du coup moi ce que j'ai fait c'est que j'ai pris des accessoires un à un que j'ai associés pour personnaliser mon propre kit photo studio c'est ce que je vais vous présenter la fonctionnalité et l'utilité de chaque accessoire c'est parti Alors voilà, les amis, le premier accessoire que je vous propose, c'est celui-là. Tac Alors, c'est quoi C'est le trépied du photographe de studio. Donc, je m'explique. Donc là, il est dans sa housse d'emballage. Hop Ça, c'est la base de la photo de studio. C'est un pied de photo de studio. Donc, du coup, en fait, ça se déplie tout simplement donc là, je ne vais, vais pas avoir assez d'espace pour vous le déplier. Mais du coup, ça se déplie tout simplement. Et en fait, ici, il y a un système de fixation qui permet d'adapter un support de flash, qui permet d'adapter un support de panneau LED, par exemple. Donc, ça peut être éventuellement une solution. Mais en fait, le pied, du coup, c'est la base. C'est celui qui va supporter tout votre matériel et tous vos accessoires de, de studio, en fait. Donc, je vais vous présenter les divers accessoires ensuite qui arrivent qu'on peut monter dessus mais ça c'est le pilier du photographe de studio puisque c'est ça qui va supporter le matériel du photographe de studio alors dans les kits de base qu'on trouve euh, principalement dans les premiers prix hein, vous savez les kits euh, je pense que vous avez dû faire une recherche les kits qu'on trouve à une cinquantaine d'euros donc qui sont composés de trépieds puis d'ampoules en fait euh, ces kits sont plutôt assez légers et en fait à, à force d'utiliser ces kits vous allez avoir les pieds qui vont vraiment se fragiliser et euh, finir par se casser. Alors je trouve que c'est dommage d'économiser de, de l'argent en fait sur sur, sur euh, en, en s'achetant ce type de trépied puisqu'en fait c'est celui qui va supporter tout votre matériel. Donc du coup euh, pour le prix, moi, je préfère vraiment investir un peu plus d'argent dans un trépied qui est professionnel et qui va venir assurer vraiment de la stabilité dans, sur mon matériel et éviter de le casser. Donc du coup, moi, j'ai choisi les Wallimex -E Pro. Donc, je vous mettrai tous les liens dans la description. Les Wallimex -E Pro, et franchement, ça fait, euh, pff, allez, 3 ans que je les ai. Euh, ils sont super, ils sont costauds. Euh, je les sors à chaque fois sans problème. Il y a la housse de transport qui est vendue avec. Voilà. Moi, j'en ai acheté 4 comme ça. Et franchement, c'est du très bon matos. J'en suis vraiment très satisfait. Alors, il y a un système ici qui permet de dévisser et d'allonger euh, directement le tube. Alors, c'est un trépied qui mesure, je crois, 256 cm maximum. Donc, du coup, euh, on peut monter très très haut et ça, c'est franchement très très utile. Avec ce système de trépied, on peut accrocher des flashs, des panneaux LED. On peut même accrocher aussi des fonds de studio. Euh, que ce soit en tissu, que ce soit euh, voilà, pliable et tout ça. Donc voilà, accessoire suivant, c'est parti. Tac. Donc du coup, accessoire suivant. Vu que j'ai parlé déjà des trépieds Wallymax -E Pro, donc des trépieds de studio, du coup, je vous présente ici donc le complément en fait, c'est vraiment adapté au fond de studio. Donc du coup, dedans, j'ai deux pieds. Donc les mêmes, c'est les mêmes pieds que les Wallimex -E Pro. Donc du coup, je vais les déballer. Alors, du coup, à l'intérieur, bah moi, je range des petites pinces en supplément. Mais du coup, à l'intérieur, on a deux trépieds, en fait, les trépieds que je viens de vous montrer, plus une barre transversale, en fait, et avec cette barre transversale, on va accrocher, en fait, le fond de studio. Donc, ça peut être un fond de papier donc qui vient vraiment s'enrouler à l'intérieur. Hop, je vais enlever ça. Donc, moi, ce que je fais, c'est que j'enlève la vis ici. Et une fois que la vis est enlevée, je peux enrouler mon fond de studio à l'intérieur. Donc, c'est une barre qui est télescopique. Celle-ci, elle fait 3 mètres, je crois, ou 4 mètres, je ne sais plus. Mais voilà, c'est une barre qui est extensible. Et en fait, le système, là, il vient vraiment... Hop, se poser sur le pied voilà le système là de barre transversale il vient se poser hop, sur le pied ici et du coup dès qu'on le rentre tac, et après c'est bloqué et en fait le, le, le pied vient maintenir euh, la, la barre transversale donc en fait avec les deux pieds on pose la barre transversale dessus et ensuite ça permet en fait d'accrocher le fond de studio donc bien sûr c'est un fond qui est soit enroulable vous le mettez à l'intérieur directement et puis voilà donc ça, je trouve que c'est un matériel qui est vraiment indispensable pour le photographe de studio puisqu'en fait ça va être le fond de studio donc vous avez des fonds en papier, des fonds en vinyle voilà tout ça, je vais vous présenter ça après dans la suite des accessoires accessoire suivant c'est quoi c'est les parapluies alors moi j'en ai deux donc du coup le parapluie le parapluie blanc en fait c'est un diffuseur qui va se mettre, hop, comme ça. Du coup, ce qui se passe, c'est que on a le flash qui vient se fixer avec le support ici, que je vous montrerai après, le flash qui vient se fixer ici, et le flash qui vient en fait à l'intérieur, le flash en fait va avoir une plus grosse source de lumière, et du coup, ça va diffuser la lumière. Bon, c'est moins précis qu'une softbox dont je vous parlerai après, mais c'est un accessoire qui est peu coûteux, et qui est très intéressant pour diffuser la lumière et agrandir sa source de lumière. Donc on met le flash à travers, et du coup ça permet en fait d'agrandir la source de lumière et de l'adoucir. Donc le diffuseur donc avec le parapluie blanc. Ensuite on a les parapluies qui sont argentés, donc ça marche de la même manière. Ça marche de la même manière que le parapluie blanc, sauf qu'en fait la surface argentée ici va venir réfléchir la lumière, donc du coup avec un parapluie blanc, euh, avec un parapluie blanc, je mets ici mon flash ici, la, la lumière dans le parapluie blanc traverse, et tra, enfin traverse, la lumière traverse le parapluie blanc, mais ici la lumière est réfléchie, donc du coup la lumière va se réfléchir et va rebondir derrière moi. Voilà, avec le parapluie blanc, la lumière passe à travers et euh, est diffusée voilà, sur le sujet. Ici, avec le parapluie argenté, la lumière est rebondie ici et projetée là-bas. Donc du coup, il faut faire attention à comment vous orientez vos parapluies en fait. Donc, ça c'est pour le parapluie argenté. Là, il y a le parapluie blanc, mais aussi on trouve des parapluies dorés. Donc moi, j'en ai pas parce que je n'en utilise pas. Moi, j'utilise juste l'argenté et le blanc. C'est vrai que le doré, ça apporte une source de chaleur qui peut être aussi intéressante. Mais pff, moi, j'en ai pas besoin. Je préfère le argenté et je préfère le, le parapluie transparent blanc. Voilà. Accessoire suivant, c'est parti. Alors, un autre accessoire, les amis. La softbox. Alors, la softbox, ça se présente de la même manière qu'un parapluie blanc, un parapluie argenté ou un parapluie doré. Donc, du coup, moi, j'en ai une là, ici, de 120 cm. Donc, elle est très, très grande. Du coup... Hop, la softbox que j'ai donc en fait elle s'ouvre de la même manière <rire> qu'un parapluie ok donc là elle est très très grande et en fait cette softbox en fait c'est une boîte à lumière je vais vous mettre la photo ici ça sera plus simple pour que vous identifiez mais en fait cette softbox en fait elle va, elle va marcher de la même manière qu'un parapluie argenté et à l'intérieur on va glisser en fait le diffuseur de lumière et en fait le diffuseur en fait ça va permettre de adoucir la lumière donc du coup l'avantage que ça a par rapport à un parapluie argenté c'est que la softbox elle va être donc assez grande déjà dans un premier temps mais va moins, enfin beaucoup moins même pas du tout avoir de dispersion de lumière par rapport à le, le parapluie argenté parce que le parapluie argenté ça rebondit mais la lumière est, est, euh, pardon, part sur le sujet mais est moins contrôlé par rapport à la softbox. La softbox, elle, la lumière va rebondir dans la boîte et va être diffusée grâce à ça, en fait. Et ça, ça va être collé directement dans la softbox. Donc, en voyant avec la photo, à mon avis, vous devrez comprendre directement comment ça marche. Voilà, les amis, accessoire suivant, c'est parti Alors, un accessoire suivant qui vient en complémentarité de la softbox, ça. Alors, ça, c'est quoi C'est une grille d'abeille alors, tout simplement, la Greenie d'abeille, elle se présente comme ça. Hop. Donc, je vous mets la photo, principalement à côté. Donc, en fait, c'est vraiment quelque chose qui va venir modeler la lumière et en fait la concentrer sur votre sujet. Donc, ça, c'est quelque chose à bande velcro en fait qui vient s'accrocher sur la softbox. Et en fait, vous allez avoir vraiment un flux de lumière vraiment concentré sur votre sujet. Ça permet d'avoir moins d'épargne enfin ça permet que la lumière soit moins éparpillée en fait sur votre sujet elle va se concentrer en fait dessus en fait carrément donc ça la grini d'abeille ça coûte pas trop cher et en plus ça rapporte ça apporte beaucoup de choses à votre photographie donc accessoire très important pour de la photo de studio alors votre accessoire les amis ça alors ça c'est un support bowens donc c'est appelé bowens en fait, comment ça marche En fait, c'est euh, là, vous avez un système hop, qui permet de rentrer dans le pied, en fait, dans le pied du trépied que je vous ai montré tout à l'heure. Ça se rentre dedans et ça se visse en se bloquant ici. Ensuite, en utilisant un Flash Cobra, vous allez l'insérer ici. Donc, votre Flash Cobra va rentrer ici et ça va permettre en fait de diriger votre flux de lumière, donc ça va être votre source de lumière. C'est pourquoi je vous disais qu'il faut vraiment avoir un trépied qui est vraiment euh, costaud quand même, parce qu'on commence à mettre ça dessus le pied, ensuite on met le flash cobra, ensuite on peut mettre la grosse softbox que je vous ai montré, ou alors un parapluie, voilà. Donc du coup après ça commence à peser dessus, et il faut faire attention quand même, surtout si vous déplacez un peu le matériel aussi également, des fois on fait quelques petits ajustements, on déplace de quelques mètres, et aussi si vous utilisez ça en extérieur aussi, ça peut être aussi fragilisé. Donc la monture Bowens, moi c'est ce que je vous conseille le plus, ça s'adapte à, à la soft que je vous ai montré. En fait ici, dans le petit trou ici là, on peut insérer euh, un parapluie qu'on bloquera ensuite avec une vis ici. Okay Et euh, si vous avez du matériel euh, qui est compatible aussi avec Bowens, vous pouvez aussi l'insérer ici en fait, je vous montrerai dans les accessoires après comment on monte ça. En fait, ici, vous avez donc des systèmes de fixation, hop, qui permettent de hop de clipser et de tourner pour verrouiller. Je vous montre ça après avec un accessoire que j'ai aussi et que j'utilise. Voilà les amis, prochain accessoire, c'est parti. Alors voilà, un autre accessoire très utile, c'est le bol beauté. Donc là, j'en ai un qui est assez grand. Donc je ne sais plus combien de diamètre il fait. Là, il y a une grigny d'abeilles qui est montée dessus donc du coup hop moi je peux l'enlever hein, facilement ça c'est pas un souci donc ça c'est une grigny d'abeilles comme je vous montrais aussi la grigny d'abeilles sur la softbox qui était à, à scratch là c'est la même chose sauf que là elle est en métal et qu'elle vient en fait s'accrocher sur le bol beauté le bol beauté c'est ça hop le bol beauté c'est ça donc du coup je vous explique Derrière, on a un système de fixation Bowens. Donc, si je reprends donc, le, le support Bowens, en fait, je rentre ça ici. Vous voyez En fait, là, on a des, des petits systèmes, en fait, et du coup, qui viennent se mettre derrière. Voilà. Et du coup, en mettant ça ici, en tournant, là, c'est verrouillé. Et du coup, là... Je peux insérer mon Flash Cobra ici. La lumière va rentrer à l'intérieur. Et en fait, donc ça vient, la lumière vient taper ici sur la petite assiette ici et rebondir sur toute la surface métallique. Voilà. Et en fait, la lumière va ensuite diffuser à l'intérieur. Donc, l'avantage du bol beauté, c'est qu'il est parfaitement rond et il n'est pas octogonal comme vous pouvez le voir avec, euh, avec la softbox. Enfin, comme vous avez pu le voir avec la softbox, il n'est pas octogonal. Là, il est parfaitement rond, ce qui fait que quand on, on va flasher un modèle, par exemple, un portrait, du coup, euh, la personne euh, va avoir vraiment cet effet de rond en fait, dans les yeux. En fait. voilà. Donc, on va bénéficier de la puissance du flash avec le catch light, qu'on appelle ça, donc, dans, dans les yeux du modèle. Voilà les amis après, évidemment, on peut mettre donc, la grigny d'abeille. La grille d'abeille, elle se fixe comme ça. Tac. Et en fait, on a ensuite donc, hop, on a ensuite la lumière qui arrive ici et qui est concentrée avec la grigny d'abeille. Donc la lumière va vraiment être diffusée sur votre sujet et moins éparpillée euh, que si vous utilisez une softbox. Après. Donc là, je vais enlever ça. On a la possibilité aussi de mettre une sorte de chaussette à la softbox, en fait. Donc du coup, on la recouvre entièrement et du coup, ça fait un diffuseur. Ça va adoucir la lumière, en fait, plutôt que d'avoir une lumière qui est dure, qui arrive ici et qui est reflétée ici directement. On pourra mettre directement la chaussette. Accessoire suivant, les amis, c'est ça. Du coup, c'est quoi Alors... Je pense que vous l'avez deviné, si vous êtes connaisseur ou connaisseuse, ça, c'est un réflecteur. Donc du coup, j'en ai un petit là. Il doit faire 60 cm. Donc du coup, ça marche comme ça. Donc, on a la surface dorée. Donc pour refléter la lumière dorée. Je ne sais pas si on peut voir sur mon visage, par exemple. Si je reflète la lumière. Hmm. Bon, c'est un peu difficile à vous montrer. Hein. Bon, je vois que ça reflète bien derrière. Mais voilà, donc euh, peut-être sur euh, le clavier, peut-être. Ouais. Donc là, on a la surface dorée et on a la surface argentée. Donc là, c'est un réflecteur 2 en 1 qui, qui mesure 60 cm. Donc l'avantage d'un réflecteur, c'est que ça va réfléchir la lumière tout simplement. Juste avec cet accessoire, vous pouvez réfléchir de la lumière naturelle. Donc par exemple, là, euh, bon là, j'utilise un panneau LED. Mais déjà, vous pouvez voir que la lumière... Je pense que vous voyez là, hein. la lumière réfléchit déjà sur mon visage, en, de, de, grâce à, à la surface dorée, c'est plutôt chaud. Mais là, à, grâce à la surface argentée, c'est plutôt froid. Donc déjà, avec un réflecteur, vous pouvez voir qu'on peut réfléchir la lumière, n'importe quelle lumière, que ce soit naturelle, artificielle euh, ou au flash, voilà, donc c'est pareil. L'avantage, c'est que c'est petit, c'est peu encombrant et ça se plie facilement. Moi, j'aime bien franchement ça c'est un accessoire qui permet d'apporter la petite valeur ajoutée en plus à votre sujet et franchement ça se déplie ça se replie franchement c'est efficace donc il y a juste à hop et c'est plié Voilà. donc ça très très bien pour réfléchir à la lumière après vous avez des réflecteurs aussi donc celui là il mesure 60 cm après vous avez des réflecteurs qui sont un peu plus gros qui mesurent 110 cm alors, le 110 cm, effectivement, il va être un peu plus gros. L'intérêt, c'est qu'il va diffuser plus la lumière. Donc, euh, si vous avez un, de grands sujets, bah là, vous pouvez... Euh, voilà. Donc là, je ne sais pas, ça ne prendra pas tout hein, forcément euh, à la caméra. Mais l'intérêt avec celui-là... Donc, moi, j'ai opté pour celui-là, j'ai opté un 110 cm. Mais ce modèle-là, j'ai pris 5 en 1. Ça veut dire qu'il y a 5 surfaces... Qui, euh, de travail différent. Donc on a du blanc, on a euh, du noir qui va bloquer la lumière, on a le doré, on a l'argenté et on a aussi un transparent qui va diffuser la lumière. Donc ça, le transparent, il peut être intéressant si, par exemple, vous êtes en extérieur. Euh, voilà, il y a une lumière qui est très dure sur vos, le visage de, de, du sujet que vous voulez photographier. Donc, admettons que ce soit des personnes. Euh, la lumière est très dure, la lumière du soleil. Vous mettez ça au-dessus de votre sujet. Vous pouvez photographier. Par contre, effectivement, euh, si vous voulez le mettre au-dessus, il vous faut soit un trépied ou soit un assistant pour. Euh, voilà, pour. Euh, ou un assistant pour, euh, pour vous assister, voilà, tout simplement. Mais euh, c'est une solution qui peut être aussi intéressante. Donc là, par contre, celui-là est assez gros comme diffuseur. Moi, je m'en sers plutôt principalement en intérieur. Mais. Euh, si j'ai besoin, je sais qu'il est là et je peux l'utiliser facilement aussi en extérieur. Par contre, faut faire gaffe si on l'utilise sur trépied, faut faire attention au vent, faut, voilà, faut faire attention à plein, plein de facteurs. Mais sinon, le petit aussi est tout aussi intéressant. Ensuite, les amis, je vais vous parler de flash. Donc moi, ce que j'utilise, c'est les flash cobra. Donc il y a plusieurs types de flash. Il y a des flash de studio, donc je vous mets la photo ici. Il y a aussi des flash cobra. Donc moi. J'ai choisi d'utiliser les Flash Cobra, ça me va très très bien pour travailler comme ça, mais aussi on peut travailler avec des Flash Studio, je pense qu'ils sont plus puissants. Je n'ai pas encore fait l'expérience de, de les utiliser, parce que moi ça me convient très bien avec des Flash Cobra. Alors, un Flash Cobra, donc du coup, là j'ai le modèle TT685F, F qui correspond à Fujifilm, parce que je photographie avec Fujifilm. TT parce que voilà, c'est euh, un système qui a à pile, donc euh, moi j'utilise des piles rechargeables. Je vous mettrai le lien dans la description. Donc en fait, ce type de flash, grâce à la monture Bowens, vous avez dû vous en douter quand je vous ai montré tout à l'heure. Hop, donc la monture Bowens, en fait, c'est le système de flash qui rentre ici. Donc il faut re redévisser ici, bon, sans le retirer hein, évidemment, et il faut glisser le flash à l'intérieur et visser ici, pour bloquer le flash, tout simplement une fois que le flash est bloqué hop une fois que le flash est bloqué, alors on peut le mettre euh, sur donc, le trépied hop, directement on peut mettre aussi là, euh, c'est ici on peut mettre ici le parapluie donc euh, parapluie blanc, parapluie argenté voilà, on peut glisser la softbox ici directement donc dans le petit trou ici, hop et voilà, voilà voilà donc là j'ai ma source de lumière et ça marche comme ça avec la monture Bowen. c'est pour ça que je conseille la monture Bowen parce qu'elle est très très efficace franchement euh, c'est du solide, ça se met dessus c'est pas quelque chose qui tient le flash comme ça euh, à l'arrache euh, voilà comme ça, donc moi j'aime bien donc là le flash Cobra, moi c'est ce que j'utilise donc j'en ai deux à base de piles rechargeables et j'en ai un donc là, j'en ai un sur batterie. Donc là, c'est le V862F, pareil. Donc le V pour batterie. Donc du coup, euh, c'est la différence. C'est le même type de flash. Donc moi, je vous conseille vraiment ce type de flash qui sont super selon la marque que vous utilisez. Si c'est Canon, eh ben, au lieu du F à la fin, ça sera un C. Si c'est Nikon, c'est un N. Et si c'est Sony, c'est un S. Moi, je vous conseille vraiment ce type de flash. Pourquoi Parce qu'ils sont très puissants. Ils ont un nombre de guides de 60. Et je trouve que vaut mieux prendre... Un flash qui est puissant et euh, avoir la puissance nécessaire quand il le faut plutôt qu'un flash qui n'est pas assez puissant et qui nécessite de s'adapter et euh, de se dire mince on n'arrive pas à faire ce qu'on veut faire. Donc moi j'ai deux flashs TT685F au final j'ai trois flashs voilà j'ai trois flashs cobra qui me permettent d'assurer différentes sources de lumière ça c'est nécessaire si vous voulez créer voilà plusieurs euh, sources de lumière sur votre sujet créer enfin créer des choses vraiment avec autant de créativité quoi et j'envisage même d'acheter peut-être un quatrième flash donc pour l'instant je réfléchis encore mais je pense que j'en aurais peut-être besoin d'un quatrième déjà avec les trois je m'en sors très très bien mais avec un quatrième je pense que ça peut rapporter encore une petite touche supplémentaire mais si vous débutez en photo un seul flash ça suffit amplement par contre si vous utilisez un seul flash, vous allez l'utiliser sur votre appareil photo. L'inconvénient, c'est que vous ne pouvez pas déplacer votre flash directement. Pour ce faire, il faut un autre accessoire. C'est ça. Ça, c'est un déclencheur radio qui permet de déporter votre flash. Donc, vous mettez ça sur votre boîtier et vous mettez votre flash. Par exemple, si je veux mettre le flash ici, je suis en train de photographier ici donc je mets ça sur mon boîtier ça ça va être l'émetteur et ça ça va être le récepteur une fois qu'ils seront configurés évidemment donc du coup dès que je déclenche le flash va photographier ici plutôt que photographier en face si je n'utilise pas l'émetteur euh, voilà donc du coup je peux déclencher directement bam la lumière par ici voilà voilà les amis alors évidemment, hein, euh, là je vous montre grosso modo le matériel qui m'équipe, je vous montre ce que j'utilise et les matériels en quoi je fais confiance. Bien évidemment, vous n'êtes pas obligé d'acheter trois flashs d'un coup, hein, c'est vraiment vous euh, ce que vous voulez créer. Hein. Déjà avec un flash, vous pouvez vraiment créer vraiment de belles choses. Euh, après c'est à vous de voir, euh, vraiment euh, de, de vous adapter. Déjà vous pouvez peut-être commencer avec un flash, et après peut-être en acheter un deuxième, voir comment faire évoluer votre matériel. Donc voilà Ensuite, les amis, je vous présente ça. Ça, c'est un fond de studio en vinyle, réversible, blanc et noir. Donc, je ne vais pas le sortir là parce que ça mesure vraiment euh, pas mal. Euh, J'ai pris 1m35 x 5m. Donc, du coup, ça me permet de faire des photographies euh, de portraits. Donc, du coup, euh, en plein pied, en fait. Donc, euh, ça me permet d'avoir assez de hauteur et assez de sol aussi. Euh, effectivement, ça, ça va se monter. Alors, hop c'est un tube, d'accord, qui va se monter euh, sur le, la barre extensible que je vous ai montré précédemment. Donc, du coup, la barre extensible va rentrer dedans et va supporter ça. Donc, c'est assez lourd. C'est pourquoi, pourquoi je vous conseille effectivement d'avoir un trépied pour fond de studio qui soit vraiment solide et qui puisse supporter un poids assez lourd. Donc, même si vous n'utilisez pas, euh, même si vous n'utilisez pas de fond en vinyle, même si vous utilisez un fond euh, par exemple en, en, en tissu ou en papier, voilà, ça sera moins lourd que le fond en vinyle mais quand même ça pèse son poids et il faut éviter que ça se tord, hein, euh, effectivement, donc vous vaut mieux choisir du matériel de qualité pour ce type d'accessoire, voilà, donc là c'est un fond en vinyle blanc et noir, je vous mets la photo ici les amis, je vous présente cet accessoire, c'est pareil, des fonds de studio, mais par contre, c'est des fonds de studio pour de la photo de produit. Donc euh, là, j'en ai trois à l'intérieur, donc j'ai le blanc, le noir et le gris, donc je vous mets les photos ici. Euh, franchement, ceux-là, ils mesurent 80 cm par 150, ils sont très très bien, donc ils sont en PVC et franchement, euh, ils sont mat et ils sont très très intéressants, donc je vous les conseille spécialement si vous voulez faire de la photo de produit, de la photo culinaire, voilà, vous pouvez vous faire plaisir avec des fonds de studio comme ça. Donc là, ils sont unis, vous pouvez bien sûr acheter des fonds qui sont, euh, voilà, avec une matière un peu spéciale, donc ça peut être du bois, des choses comme ça, imitation, voilà, donc imitation bois, ou voilà. Donc après pour ranger tout ce matériel, donc moi en fait ce que j'avais fait c'est que j'avais commandé une valise qui me permet de ranger euh, mes trépieds, mon matériel, euh, voilà, euh, mes su mon support Bowens, euh, mes flashs tout ça. Mais par contre j'avais pris euh, une valise un peu petite. Donc là en fait j'en ai commandé une nouvelle qui va arriver dans pas longtemps. Mais je vous mets la photo là. Donc euh, pour rentrer les trépieds Walimex, -E il faut vraiment prendre euh, une valise qui, qui soit euh, au moins enfin qui est au moins un mètre pour vraiment mettre les pieds dedans. Moi j'ai 4 pieds à mettre dans cette valise, donc du coup euh, avec l'ancienne valise que j'avais, j'aurais pu mettre euh, 96, 96 cm, j'aurais pu mettre euh, les pieds de travers, mais franchement ça ne me convenait pas, donc en fait je l'ai acheté, euh, mais euh, je l'ai retourné, donc euh, du coup ça ne me va pas donc voilà du coup je vais commander une nouvelle valise donc euh, je vous ai mis la photo de ce qu celle que j'allais euh, commander donc voilà alors voilà les amis j'espère que cette vidéo vous aura plu donc elle vous aura présenté les fonctionnalités et l'utilité euh, des accessoires donc bien évidemment euh, vous, voilà, je voulais vraiment vous présenter un kit personnalisé que vous pouvez vous même vous construire plutôt que d'acheter euh, un kit déjà tout fait avec du matériel qui est bas de gamme donc déjà ne négligez pas euh, ne négligez surtout pas donc, euh, les trépieds en fait parce que c'est ce qui va supporter euh, votre matériel, il ne faut pas choisir quelque chose qui soit léger parce qu'en fait vous allez le démonter, le remonter à chaque fois et si vous voulez l'utiliser en extérieur il vaut mieux avoir quelque chose de fiable donc moi euh, j'ai organisé une sortie photo dans les métros, j'avais vraiment pris un trépied donc juste un trépied et la softbox que je vous ai montré et euh, on est parti dans le métro faire des photos alors bien sûr il faut une autorisation euh, pour faire des photos dans le métro surtout avec euh, ce genre d'équipement mais j'avais organisé cette sortie photo avec euh, une dizaine de personnes qui étaient venues donc on s'était super bien amusé, il y avait des modèles de danse et tout, c'était super sympa donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu donc si vous avez des questions, bah, n'hésitez pas à me les dire en commentaire je répondrai avec plaisir euh, je vous mets tous les liens dans la description, donc tous les liens euh, des produits que je vous ai conseillés. Donc si ça vous intéresse, voilà, n'hésitez pas. Euh, je vous invite à visiter le blog. Donc euh, j'ai créé l'article aussi spécialement euh, pour euh, détailler plus précisément tout ça si ça vous intéresse. Donc voilà, voilà. N'oubliez pas le petit pouce bleu qui fait plaisir et n'oubliez pas de vous abonner. Ça fait toujours plaisir si vous ne voulez pas rater la suite du contenu. Et puis moi je vous dis à bientôt.